Sur téléphone. j'ai commencé la vidéo. Et tu es chiché, c'est la fatigue. Là, je finis bientôt. D'accord. OK. Après une tentative manquée de tout à l'heure, nous, nous nous revoilà. Commentez au moins dites bonjour pour que je vois ici, ça, si, ça se fait. Vous m'entendez Bonjour à euh, la reine Michel. Voilà. Bonjour aux hommes, bonjour aux femmes. Je demande la clarté pour pouvoir euh, vous parler. Je demande aussi que vous ayez euh, que vous soyez éliminé. Que les paroles que je vais prononcer ici. soient des paroles de réconfort. Qui vous apportent la direction. Surtout la direction. Parce que j'ai beaucoup de personnes qui me suivent. Et... Euh, vous croyez qu'en fait, que ce que je dis dans mes vidéos, c'est fait pour d'autres personnes. Je parle à vous. Voilà. Donc... Je suis la reine Jocelyne, pour ceux qui viennent de se connecter, qui viennent de tomber sur ma page. Euh, je suis tout ce que vous voulez. Je suis une reine, je suis incubatrice au potentiel, euh, coach, euh, mentor pour certaines personnes, euh, tradipaticienne pour certaines personnes. Pour certaines personnes, euh, on va même dire ça, juste de confiance. Je ne sais pas, mais je, je sens que je vais te t'enlever. Ouais. Vous êtes une personne sorcière même. Ouais, J'ai des décepticons qui me disent que je suis sorcière. Donc, super. Ok. Aujourd'hui, je suis là. Je vais parler en tant que coach et en tant que votre sister. Ok. Euh, J'ai beaucoup de femmes très talentueuses qui me suivent. Vous avez beaucoup de dons. Euh, vous vous retrouvez enchevêtrés dans... à accepter les opinions des autres personnes. Et ces opinions-là, en fait, vous mettent dans, un, dans une situation où... Voilà, tu es la marine, non Tu es l'homme dans ta vie, non Pourquoi tu veux autre quelque chose d'autre Tu es déjà l'homme. Tu es déjà l'homme. Non, c'est la cloche à vache, mamie. Vache, n'importe quoi, c'est la cloche. Une cloche, c'est une cloche. Pour moi, la cloche, c'est la cloche. Que ce soit, il pouvait que quand tu fais, ça fait le son que tu veux. That's the most important for me. Donc. J'ai beaucoup de femmes que je suis avec qui je parle et vous vous retrouvez en train de faire l'objet ou bien euh, assujetti, on va dire comme ça, à l'opinion d'autres personnes. J'ai une dame qui a voulu être avec son gars depuis longtemps. Il a beaucoup d'argent. Hein. Il est même dans l'armée. Il a une belle position dans l'armée. C'est le genre d'homme qui te touche un cachet de... 15 à 17 000 euros par mois. Donc, euh, il a l'arme Et euh, la personne peut lui ouvrir des portes. Non, la dame elle-même, là, elle-même, elle a une énergie. Elle peut lire ton aura. Elle peut te débloquer. Quand tu fais un travail spirituel, elle peut voir quelles sont les entités qui sont présentes. Les ancêtres qui sont là. Elle, elle a des rêves prémonitoires. Et dans les rêves des ancêtres, lui passe des, des, des messages pour elle et pour d'autres personnes. Quand tu parles avec elle, je veux finalement me marier. Je veux qu'il vienne. Ouais, il faut que il avait dit qu'il ferait ceci. Je dis, tu ne vois pas ton potentiel. Regarde les dons qui sont en toi. Non, il m'a dit que, euh, il, ça fait six mois qu'il m'a dit qu'il devait aménager avec moi, il ne veut pas ménager. pourquoi Voilà, je dis waouh Beaucoup d'entre vous, vous vous retrouvez en train de diminuer vos projets, votre vision, vos dons, à cause du sexe opposé. C'était parmi vous, vous devez accepter que vous êtes trop puissant pour sortir avec quelqu'un tu es trop puissant pour puis qu'un homme reste à côté de te dire que voici ma femme parce que seulement l'instant il va prononcer que voici ma femme c'est vouloir te diminuer je ne suis pas féministe, je ne suis pas gay non plus j'aime, vous voyez un peu, je ne veux pas être grossière ici mais je pense que il y a des personnes qui diminuent l'image qu'elles peuvent avoir d'elles. Ou encore l'impact que ces personnes peuvent avoir sur le monde. Vous vous diminuez parce que vous voulez faire plaisir aux personnes qui sont autour de vous. Tu as arrêté quatre relations, cinq relations. Parce que quand avais long, tu t'avais l'homme, tu touches 5 millions. Il était dans 400 000 au mois. What are you talking about? Tu lui dis que, babe, voici comment je gagne de l'argent. Fais ça, ça, ça. Moi, je dois aller boire avec les amis. Il est en train de boire, toi, tu bosses. Écoutez, hum, ça ça fait train de chauffer à l'intérieur de moi. I'm tired. Il y en a parmi vous. Vous avez... Vous êtes des machines. Vous êtes des machines. Tu peux dormir trois heures par nuit. Et un petit secret. Certains de vos hommes-là, ils sont avec vous. Parce qu'ils savent qu'avec vous, ils ont la sécurité. Ma femme a toujours les solutions. Ma femme prie. Quand elle prie pour toi, il parle couche à gauche, à droite, il sait que tu vas prier pour lui. Il porte n'importe quelle malédiction. Elle va dire, tu vas prier pour lui. Certains d'entre vous, vous avez la puissance de Jacques. Quand tu mets ta main sur l'homme là, comme Pam, tout le mauvais esprit quitte sur lui. Il est un peu embrouillé comme ça là. Tu t'assois avec lui, tu remets ses idées en place. Que tu sais qui tu es. Tu es mon homme, tu es ceci, tu es cela. Il dit Ah oui, c'est vrai. Oui, oui. Ne ne pas te tromper. <rire> Ma chérie, il ne peut même pas d'abord te quitter. Tu es la reine mère. Tu es la queen mode. <rire> On m'a laissé moi, ça, j'ai me fournis souvent. Tu la queen mother. Est-ce que vous croyez que c'est. Vous vous divulgez trop? J'ai la femme d'un milliardaire camerounais qui est venu faire me voir ici en consultation. En faisant le direct, elle était. Elle n'a même pas prononcé une parole. Parce qu'elle connaît que c'est des sept, tu consommes plein sur la Internet. Elle me dit. L'homme-là. Je l'ai aidé à construire l'entreprise qu'aujourd'hui m'a jetée à la porte. M'a mis à la porte. Il a découvert que je, me, que je le trompais. Je suis que le monsieur n'était pas très très au lit. Je ne sais pas pourquoi, mais. Elle a trompé une fois, il a découvert. Il a oublié toutes les années qu'ils avaient passées ensemble et qu'ils avaient construit quelque chose ensemble. La femme elle vient devant moi, elle est en train de pleurer. Elle me dit qu'elle souffre depuis 4 ans. Ils sont sous le même toit. Ils ne la regardent plus, ils ne la touchent plus. Et chaque fois, ça lui a donné l'autorisation d'aller officiellement avoir une dehors. Je lui dis que ma chérie, il avait déjà des autres depuis. C'était seulement l'alibi. Il fallait l'alibi. Je la fais à soi, je dis dit qu'il faut que tu arrêtes d'avoir tes bêtises là. Parce que vous savez que quand veut me voir en consultation, il y a un blanc paillé Vous. Tu me dis qu'avant que tu n'entres dans en son entreprise, on le volait à gauche à droite. C'est toi qui es venu restructurer tous les départements. Tous les, tous les banquiers te connaissent. Ouais, okay. quest que tu connais comment l'homme a construit son entreprise de la base jusqu'au sommet, si on va appeler ça sommet. Il te met à la porte ma chérie, tu crois que tu ne peux pas? Tu es un carnet d'attrait, c'est toi qui as construit l'homme là. C'est toi qui l'as fait. Écoutez, l'humilité n'est pas bien. Parce que vous définissez mal l'humilité. L'humilité c'est que je connais ce qui je suis. C'est que je, je connais ce qui je suis. Et je refuse d'aller en dessous. C'est peut-être parmi vous, vous êtes même reine dans le monde spirituel. Vous êtes reine de l'eau. C'est reine du ciel. C'est pas que voilà. On te menace. On te parle mal. Tu le regardes comme ça, tu te dis que est-ce que tu connais que si tu ouvres ma bouche, je prononce deux paroles sur le petit cela. Est-ce qu'il connaît que ça va le détruire? Des menaces. J'ai consulté une dame hier. Mes consultations, ce n'est pas feeling. Si vous avez payé, je ne vous ai pas encore consulté. Je vous en prie, écrivez-moi encore. Parce que quand tu n'es pas prêt, là, on ne peut pas se parler. Bonjour la reine Larissa. Huh. Voilà. Il y a aussi une chose. Parce que c'est quand elle pense à cette dame, ci que ça me rappelle ça. Beaucoup d'entre vous, vous avez des pouvoirs à l'intérieur de vous. Et parfois, c'est passé dans les églises, ça s'est manifesté, ils ont commencé à les posséder. Parfois, quand tu étais petite, on disait à ta mère que mm, ta fille, c'est là. Mm, mm. Du coup, on t'a dit qu'il y a un mauvais esprit en toi. Alors que c'est ton guide spirituel qui essaie de se manifester. Bonjour, Gilbert. Elle me dit donc un jour, elle fait toujours profil bas, profil bas. Elle avait un myome. Parce que les personnes qui ont trop de pouvoir sont très, souvent très attaquées. Parce que quand l'ennemi va t'attaquer, il va dire, ok, si tu as le pouvoir, pourquoi tu n'arrives pas à te soigner toi-même Elle a eu un myome qui a fait qu'un jour, qu'on a enlevé tout son utérus. 43 ans. Elle dit un jour, je ne sais pas ce que son mari avait fait. Elle était tellement fâchée. L'esprit qui est en elle, là a commencé à parler à son mari. Quand elle est revenue en elle, il a dit que j'ai peur de toi, que gars, je ne peux plus pas avec toi. toi. Oui, Larissa. Ils t'ont chassé, non? Oui, je connais. Je sais. Parce que ce qui n'arrive pas à maîtriser ou à, à emprisonner, il chasse. Ou bien il frustre. Parce que s'il y a un esprit en toi qui veut communiquer, qui veut te montrer la direction, et ton élément, c'est l'eau, et quand on vient te dire le contraire, ah, prie, prie tu chasses l'esprit de l'eau là, prie tu chasses, te voilà, chaque jour, ça doit partir. Alors que tu dois t'asseoir, tu acceptes que... Hmm. Parlez-moi maintenant, parlez-moi. Je prends maintenant mon trône. I take my trône now. I take it. Arrêtez de me traiter de sorcière ou de folle. Et tu connais que ça marche parce que tu... tout ce qu'ils t'ont dit là, tu as fait ça marcher. Ils ont des wakana. N'est-ce pas Écoute ce que ton esprit t'a dit. Fais. La première chose à voir, c'est que ça va t'apporter l'argent. Et les gens qui jalousent, de savoir, ah, hein, voilà, son argent-là n'est pas normal. Non, non, non, non, non, non. Écoutez. et ne pas pourquoi vous aimez la souffrance. Vous aimez la souffrance. Parce que pour vous, on a dit qu'il y a la vertu dans la souffrance. Que non, quand tu souffres. Écoutez, quand tu avais ta, ton petit boulot de ménagère, ton petit boulot de caissière, tu avais maximum 100 000 francs le mois. Maximum. Ah, C'est bien <rire> avec 100 000 un peu, j'ai acheté le terrain et eh ben je vais avancer comment. Non, faut garder ton boulot, c'est bien quand tu commences à découvrir le pouvoir que tu as. Donc, je peux manger mon don. Je parle dans la journée là. Je, je présente le produit à n'importe qui. La personne achète, tu dis, monsieur, ça j'ai acheté ça à 500. Monsieur, donne-moi 50 000. Il dit, je paye comment orange money ou un Money. C'est ce qu'on appelle la puissance là-bas. Tu dans le marketing le réseau. Oh my gosh. Quand les souffre pour vendre, on n'achète pas mes produits. Tu bâches, tu mets dans le sac. Chaque semaine, tu commandes seulement 500 000 commandes. Parce que ta bouche, tu as découvert ton pouvoir. Et tu as accepté. Ton pouvoir, ce n'est pas pour la déco. C'est pas seulement pour les prophétiser sur les gens à l'église. Donc, pouvoir, c'est c'est pourquoi tu restes comme ça, tu connais le business qui va marcher. I feel it coming. Tu veux? Je sais pas, mais j'ai eu une vision ce matin à 5h30. Un mec qui est venu dans mon rêve. Elle m'a dit de, de vendre les objets, des objets d'art. Dès que tu te réveilles, tu pars en ligne. Objets d'art. Mmh. Comment transporter un conteneur de la Turquie au Cameroun Dans mon rêve ce matin, une dame m'a dit « Je me suis vue avec plein de conteneurs devant moi. » Écoutez, vous ne connaissez pas comment le spirituel fonctionne. On vous a menti. Tu communiques directement avec Dieu pour ta situation. Oh non, tu dois prophétiser que ma soeur, c'est bien. Tu passes ton temps à l'église, tu pries pour les gens à disent. Tu prophétises, tu finis, tu rentres à la maison. Même le loyer, tu n'arrives pas à payer. Même le loyer. Il est temps que tu arrêtes. Arrête de te diminuer pour que les gens autour de toi se sentent bien. On sait que tu as une petite stalette. Oh la stalette. Oh c'est bien. j'ai la voiture machin. J'ai la starlette. Le jour où tu la Mercedes, brand new. Ils vont croquer leur langue, ils vont avaler, ils vont boire l'eau. Les gens sont confortables quand vous souffrez. Voilà encore notre truc qui sort souvent. Tu es soit avec le gang. Tu es avec le, le, le job. Voilà mmh, On te fait des propositions. Et il y a certains d'entre vous, vous avez un charme naturel. Mmh, mmh. eh, Seigneur, l'onction de ça. Tu penses que passer passé à 50 hommes, les 50 hommes vont te regarder. Ma chérie, voilà, voilà Oh shit What word can I use Oui mm -hmm. Apportez, je vais vous montrer. Demande le nido. Achetez le lait nido. Je veux du lait nido. Achetez le nido. Deux. Avec le sucre. Oh, Allez, chercher le nido, vous venez avec. Et vous faites même apporter d'abord pâté. Tu utilisais quel des deux C'est ça qu'il voulait même, Sortez deux. Sortez d'avoir fini mon direct. Oui. Sortez-vous hey. Non, laissez. Sortez. Merci. Mme. Elle va pas mourir de famine, t'inquiète pas. Je disais ceci. Certains parmi vous, vous avez le vous êtes des charmeurs nés. Homme comme femme, tu as une personnalité que quand tu arrives quelque part, tu attires les.. Donc. C'est facile pour toi pour parler aux gens. Hey, bonjour. Si c'est l'enfant de 5 ans, tu le prends, tu mets dans ta poche. Le père de 35 ans, tu mets dans ta poche. La femme de 35 ans, tu mets dans ta poche. C'est pas que tu veux draguer les gens, mais c'est dans toi. Le jour où tu sois avec ton mari, ah tu vas-y ça. Tu es trop qu'on te voir. Tu es trop qu'on te voit. Te voilà, et voilà, tu as l'aéroport avec l'huile de cash. Tu es derrière l'homme, derrière. On n'achète pas parce que tes produits sont trop bons, ma chérie. Écoutez bien. <rire> Larissa! Donc ton pasteur la voit maintenant. Hein? <rire> oh, vos pasteurs. Ils ne m'ont pas encore attaqué directement. Vos pasteurs ne m'ont pas encore attaqué directement. Parce qu'ils connaissent leur remèdes. Ils J'ai traversé ça, l'étape des pasteurs, de leur jugement, de leur. Ils m'ont dit tout. Oh, tu as l'esprit de ceci. J'ai dit, il n'y a pas de souci. Que, quand je me suis trouvé. Il dit que donc je suis reine et vous m'avez jamais dit. Alors que je suis le roi des rois. Never. Stop that. I ain't take it as man. I'm, I'm done. I'm done with you. I'm done. What are you talking about? Mm. I'm done. I'm done. un Don oratoire. Charles Faudine sera à Libreville peut-être vendredi la semaine prochaine. Tu as un don oratoire prononcé. Tu arrives quelque part. Si c'est n'importe quoi que tu as, tu as même porté sur toi. Voilà encore un signe. Tout le temps, les gens sont en train d'apprécier ce que tu portes. Waouh Si tu as trouvé ça où wow. Waouh En fait, c'est ton non -sion. Il est plein de ton you. Voilà ton mari à côté de toi. Déjà, depuis 15 ans que vous êtes en Angleterre, il ne parle pas l'anglais. Toi, tu parles de l'anglais. Tu es fluente en anglais. Tu es fluent en turc. Tu es fluent. Tout mais tu allemand ou tu parles. Tu as quelque part. Good morning, sir. Yeah, can I help you? Oh, okay, that's fine. That's my husband. Yeah, okay. Yeah, yeah. Oh no, that's okay. Yeah, you know, yeah. We're gonna take this one. Okay. Le voilà. Good morning. Yes, this is my wife. Um, I, I, to I told, I, I told her to to come here. Yes. Il à la maison, il dit, tu parles trop. À la fête là-bas, tu voulais montrer que tu parles l'anglais plus que moi. Écoutez, vous savez que c'est ce que vous vivez. Vous savez. Dis-moi dis fort ce que vous pensez, mais vous n'osez pas dire. Tu dis, le mois c'est là, faut que je me fasse même 15 000 euros. Tu rentres de ton boulot d'infirmier dès où tu as avec 3-4 000 euros là. Ok. Te voilà en ligne. Tu apprends à faire un truc. Tu apprends à faire les sites internet. Tu apprends... cela. tu apprends ça. Tu apprends à faire les ongles. Tu peux pas maquiller un mariage, on a 500 dollars. Tu peux pas maquiller, on te donne, on te donne... Fin du mois, 10 000 dollars dans la caisse. Lui, il a rapporté 4 500 dollars. Tu apportes ton argent, tu déposes. Écoutez, vous devez même arriver aux résolutions où... Là, c'est un réunion. Tu dois faire dans 10 réunions. Tu dis à monsieur que tu fais 3 réunions. Mm -hmm. Tu portes l'argent de cette réunion là Tu réinvestis. J'ai même dit à l'autre ce matin que, mamie, pour garder la, la santé de ton mariage. Les autres réunions-là, mets là, à côté. Tu les dis pas. Quand tu bouffes, tu peux te retrouver à ta femme, se trouve à même 10 millions à la maison. Elle a bouffé 2 réunions. Hein, que pouf Prends hein. Réinvestis dans. Enfin, il y a les cercles de gens ici-là que. Ils se mettent ensemble, il faut les cotisations. Il faut. Et imagine si tu bouffes la réunion et tu prêtes encore l'argent le jour là. Tu empruntes, pardon. Tu te retrouves avec 30 millions comme ça. Cherche quelqu'un qui fait même peut-être les conteneurs. C'est que je pars en Turquie, j'achète. J'envoie. Tu me payes ça une fois. Donc je mets mes 30 millions dans le conteneur. Dès que ça arrive, tu me donnes 45 millions. Ni vu ni connu. Elle ne veut pas suivre parce que si elle veut suivre ça, le me dit ça derrière moi. Qui t'appelle Ah uh -huh. Oui, le gars là va te draguer. C'est ça chérie chérie celle du matin si elle m'a dit ceci elle me dit mon meilleur ami elle dit que c'est son meilleur ami je dis que mais bah, ça c'est une bonne mais oui mais oui parce que les femmes écoutez les femmes choisies on a des challenges moi ce qui m'excite plus c'est les challenges tu vas venir me montrer quelqu'un déjà de corps que je n'ai pas encore vu, que je ne peux pas avoir. Hum? Hum? Qui? Tu l'as appelé pour quoi? Vous êtes tu vous dit quoi? Eh, eh, eh? Non, bébé, c'était le business. C'était le business. Oui, tu connais la robe rouge que quand tu portes là, ça ébrouille vraiment les gens. Porte ça, tu me le rouge à lèvres rouges. Mets ton rouge à lèvres rouges. Oui. Qui que ce soit, je suis occupé. Pourquoi j'essaie assez de ne comprennent pas? Malheureusement, ces personnes vont vous mettre des dialogues dans la tête qui vont vous distraire et comme ton argent tu ne le produis qu'avec ton énergie c'est-à-dire tu peux te lever tu dis je dois faire je dois me faire un million aujourd'hui c'est tout ce qu'il y a dans ta tête Ben, se réveille le matin je n'ai pas mangé pourquoi Ben, il y a l'aménagère de dimanche qui va venir cuisiner euh, pour, euh, pourquoi je ouais ce sur quoi tu mets ton focus c'est ça que tu vas produire. Point à la ligne. Period. On ne dit rien d'autre. Et les choisis sont des gens tellement puissants qui malheureusement pour la plupart ne se connaissent pas que tout ce sur quoi tu vas mettre ton énergie, ça va grandir. Ça va se multiplier. Donc je vous en prie, faites l'effort. y a certaines choses que vous allez devoir cacher à madame. C'est pas que tu vas la tromper quoi quand quelqu'un comprend où il pas, tromper, ça devient la dernière préoccupation. Le sexe, c'est quoi De toutes les façons, même le sexe, que tu sois homme, tu vas acheter le sexe, ou tu sois femme, tu vas acheter le sexe, il faut l'argent. Donc si tu n'as pas l'argent, tu es foutu. Vous n'avez pas encore compris Même les femmes que ton homme te dit qu'il paraît draguer des halles, là. telle femme va venir sortir avec nous parce qu'elle ne donne pas l'argent. Il faut que lui-même, il a l'argent. N'est-ce pas Voilà. Mais j'ai tel problème. Viens à mon loyer. Viens à mon ceci. C'est pour ça, c'est tout. Les petits là, c'est ça que je cherche non Donc autant mieux qu'on coupe tous les petits cordes là. on va droit au point. Lève-toi, tu cherches ton argent. Parce que l'agent est d'abord sucré. L'agent, s'impose le respect. Écoutez, tout ce que vous allez me dire là. Faites la réunion familiale. Tu viens en retard. Et en venant, tu as déjà envoyé... Quatre casiers de 5 Jack Daniels. Tu as envoyé même un traiteur qui est venu livrer la mutuelle là-bas pour manches. Et tu as demandé à donner 50-50 à chacun de tes oncles. T'inquiète pas, ils vont t'attendre. Ils vont t'attendre. They're gonna wait for you. Non, attendez encore un peu, Jocelyne n'est pas là. Non, on ne peut pas décider. Ah non, non, attendez encore un peu, Jocelyne n'est pas là. Vous parlez même de quoi dans vos familles hein? dès que tu appelles on regarde le numéro tu postes dans le groupe même si c'est intéressant ce que tu dis là c'est intéressant et c'est vrai ta bouche on va pas t'écouter le tonton qui donne l'argent même s'il poste un truc que c'est bête <rire> tu vas voir <rire> Oh Seigneur! Écoutez, please, be smart, soyez sage. Je n'ai pas compris ça jusqu'à ce que je me décide d'amener et que je vais je vais avoir la chambre. Je vais avoir la chambre. Pas dans ma vie, c'est. Je rencontre un monsieur à la repos hier. Alors, tiens, on s'assoit, on cause. Il me fait, ouais, tu sais que une femme comme moi, quand il rencontre un homme. Première chose qu'il faire, c'est me draguer. Ouais, euh, dis-moi un peu, vraiment moi un peu de toi. Et je dis monsieur. <rire> moi, je suis focus sur l'argent. Je veux gagner l'argent, je vais avoir l'argent. Il oui. rit. <rire> ah, tu sais, l'argent c'est pas tout, hein. En tout cas, moi, j'étais à partie, J'étais plus dans le dialogue avec lui. I wasn't in the dialogue anymore. Non, tu sais, moi je suis fidèle, hein. j'ai fait un, pas. j'ai eu un salaire de 150 000 pendant deux ans dans une boîte. suis su que ça fait. <rire> si tu as fait deux ans dans une boîte, 145 000, si on ok, supposons te fait une augmentation de 50 000 chaque année, euh, tu te retrouves, ce que tu es dans les 350 000 maximum, pas mois Même en une journée, je ne le fais pas. Ce que je regarde la journée, ça dépasse ça, donc on ne peut pas parler. We cannot talk. We cannot talk. We cannot talk. We cannot talk, boy. Votre puissance veut s'exprimer. Je ne peux pas vous dire, vous, vous savez le nombre d'opportunités de business que vous avez eu. Vous savez. Je n'étais pas sage. Tu vas devenir sage. Ne vous inquiétez pas. Vos décepticons me suivent. Mes ennemis me suivent. Mes amis me suivent. Suivez-moi. Il a pas de problème. Du moment où vous êtes derrière moi, ça va. juste devant. Commencez à devenir sage. Ce n'est pas tous les terrains que tu achètes que tu vas B. Ce n'est pas tous les collabs. Madame, on veut travailler avec vous. Écoute, même si ta bouche glisse la nuit, il te fait ça n'importe comment. B tu sais. Nawati, ferme ta bouche. Il t'a découragé pour les 50 derniers business que tu veux lui montrer. Il t'a découragé, non C'est ça Ah, tu sais. Non. Ils vont te draguer. Ils vont te manquer de respect. Te voilà, encore, tu portes ta bouche. Par là, tu ouvres la bouche, tu dis. Ouvre seulement tes pieds. Ne ouvre pas la bouche. Viens toi Reprenez le contrôle de vos pensées et de votre vie, s'il vous plaît. Mon but, c'est que si tu me regardes une fois, que tu ne m'oublies pas. Tu ne m'oublies pas. Tu ne vas pas oublier que la femme l'avait parlé. Malgré le fait qu'elle était bizarre, elle avait la tête rasée, elle était bizarre. Mais ce qu'elle a dit quand même, ça m'a un peu giflé, quelque part. That's the point. Parce que quand tu passes sur les statuts des gens, tu vois les gens manger leur argent, ça t'énerve. Ça t'énerve, ça fait mal. Je vais pouvoir avoir l'argent, j'ai refusé l'argent. Voilà. Elle a un nouveau sac. Un voyage encore. Mmh. Elle a une nouvelle voiture. Mmh. Écoutez. Pas besoin d'être jaloux. Get your own money. Get your money. Il y a une fois je travaille avec une jamaïcaine là en Angleterre. Elle me dit. Quand je sors, when I go out, I always take my my my vex money and I'm like, what's vex money? Et les gars, ils sortent avant, que tu les elle prend toujours son argent de de de, de la facherie. Ils disent, what's vex money? Elle m'explique que vex money c'est quoi? Je sors, on parle, on mange. À un moment de la soirée, tu fais un peu que J'ai mon taxi pour rentrer, j'ai mon argent pour payer mon plat que j'ai mangé. Je porte mes pieds sur le pas. <rire> C'est le vex money. Hein? <rire> oh my god. Ça, ça, ça. ça fait même 8 ans, mais c'est resté dans ma tête. J'ai I need to have my vex money. Tu dois avoir ton vex money dans un compte quelque part. Et le vex money augmente tous les jours. Oui. Certains ne doivent pas savoir que tu économises l'argent, homme comme femme. Parce que quand quelqu'un connaît toutes tes options là, il n'y no good. Il n'y no a oh. Il n'y no good. Hmm. Mm -hmm. Bon, c'est terminé. Hop. Entrez. Qu'est-ce qu'il y a? Je suis en direct. Ne toquez plus à ma porte. Merci. C'est la nourriture. La nourriture, c'est passable. Thank you. Hey, Jesus is Lord. Mes employés souffrent moins, vous dites. Bon. Je vous disais que j'ai presque terminé cette vidéo. Et que... Donald, on va faire les lavages tout à l'heure. Lavage pour l'examen. Lavage à examen tout à l'heure. Il n'y a que les fous qui croient qu'ils vont rester, ne vont rien faire. Même si le faux lance la poule au village, si le faut pas dans orphelinat, tu prends les bonbons de 500, tu donnes aux orphelins. Arrêtez votre truc que vous priez, c'est vraiment prier. À la prière, on ajoute quelque chose. Et ta prière est plus effective quand tu prends. Seigneur, voilà l'offrande que je donne. Seigneur, voilà le don qui est faux aux orphelins. Seigneur, voilà la dîme que je paye. Seigneur, pour ceci que je donne, je demande ça. Apprenez. Vous allez plus rester 10 ans à attendre que vos prières soient répondues. Parce que quand vous priez, vous ne mettez rien, aucune action dessus. Avant, j'avais les, les, les, les lignes de prière, non. Priez pour moi pour ça. Oh Seigneur, nous demandons ça, nous demandons. Je préfère que toi-même tu apprennes. Tu te lèves le matin, c'est que je me suis levé à 3, heures. J'ai fait mon pipi, j'ai mis le sel dans l'eau, j'ai mis le pipi dans l'eau. J'ai parlé sur ça, j'ai lu mon son de Je me lave. Tu es en train de poser un acte que tu viens joindre à la prière. Arrêtez votre trucs là. Arrêtez ça. Allez voir dans la parole. Jésus, c'est un homme d'action. C'est ce qui vous dérange. Vous allez rester derrière votre téléphone tous les jours. Vous n'allez jamais agi. Pape, Jamais. Je ne suis pas là pour dire, une signification de vos rêves. Voilà. Je sais que vous aimez ça, ils ne pas. Développer confiance en vous. Parce que malheureusement, vous aimez toujours attendre que quelqu'un vienne. Dis-moi non, dis-moi. Je peux professer sur ta vie et dire que tu vas pas réussir. Tu te lèves et tu dis que non, je refuse l'autre là. Je vais réussir. Arrêtez de dépendre seulement de ce que les gens vous disent pour penser du bien de vous. Hey, there's nobody to pick to cheer me up. I'm gonna cheer myself up. Il y a personne pour m'encourager. Je vais m'encourager moi-même. Chausline, tu peux Tu peux Lève-toi. Mais attends, ma chérie, regarde. J'ai des voisins qui. Maman, le parking de mon, de mon immeuble c'est violent. Tu descends, range au verdon. Ma voiture c'est l'une des plus vieilles voitures du parking. C'est ça que je veux. That's what I want. Oui. Arrêtez vos trucs. Ah, je ne sais pas. Est-ce que, est que ça va aller? Est-ce que tu peux le faire? You can do it. Now wake up and put action onto it. Agis. Fais le marketing des réseaux. Prends les produits. Tu dois avoir au moins 50 trucs. Si tu parles avec quelqu'un, tu vas vendre quelque chose. Vous savez, vous me connaissez, non Je vous avais je fait les lavages tout à l'heure. Je vais aller faire le lavage tout à l'heure. Il y a des consultations qu'il y avait faites. a on vend les kits. Kits de déblocage. Kits de fondation pour enlever les malédictions générationnelles sur toi. Pour, tout, les ensembles, les produits, venez ici acheter. Commandez, on vous envoie. You have to be up to something. Tu vas être toujours en train de faire quelque chose. Ne restez pas comme ça là. Vous attendez. Est-ce que je peux Et vous allez dire, si vous me suivez depuis trois mois, rien n'a changé dans votre vie, quittez sur ma page quitter sur ma page. Vous pouvez me contaminer dans l'autre sens. C'est moi parce que tu as envie de me regarder à travers le téléphone, là, ton énergie vient sur moi. En au moins date Voilà. Vous savez ce que vous avez à faire. Arrêtez de douter de vous. Arrêtez le doute. Arrêtez le doute. Depuis que tu veux ouvrir la chaîne YouTube, tu tournes au quoi? Tu tournes quoi? Moi, je ne connais pas parler. Regarde mes cheveux. Regarde, on n'en a rien à foutre de toi. Je peux vous parler dans la vidéo si je n'ai rien sur moi. Je parle comme ça. Je parle. Parce que de façon. Les gens n'en ont rien à foutre de toi. Si je ne vous donnais pas les informations, vous ne seriez pas ici. C'est un fait. À comment ça apporter la valeur aux gens? Oh, tout autour de toi. Je ne sais pas. Je ne suis pas sûre. Je... Tu Va faire la chaîne YouTube là. Va faire la chaîne YouTube là, tu quittes les gens tranquilles. Je vais faire une chaîne où je vais enseigner, je vais. Tu as commencé par quoi? Cause that's what we want. C'est tout ce qu'on veut. On n'a rien à foutre de tes insécurités. Que tu te mets homme. En... I don't care. Voilà. Allez fait des choses, s'il vous plaît. Bougez. Bon, maintenant, je ne saurais quoi dire à une femme qui est dans une situation comme ça. Là, tu es mariée, ils es... m'ont dit, sois sage de certaines choses. C'est tout. Sois sage. Il y a des deals que tu peux faire avec les gens. Tu investis telle chose. Tu... Il y a certaines réunion que tu fais. Tu mets ton argent à la fin, ça te produit. Tu pars, tu cotises 10 millions à la fin te donne 13 millions. Parce qu'ils vendent, ils revendent l'argent. Quand vous partez faire la réunion, ne fais pas seulement la... le genre de réunion qu'on dépose seulement l'argent, ça ne produit pas. Il y a la réunion qu'on dépose, on vend l'argent. Mais votre argent, non? Marcher avec les gens. Soyez dans les gens d'endroit que tu sais que si je suis dans la réunion, si je suis connecté à deux personnes, ça va m'apporter quelque chose. Parce que là, lui là, ils il sont même 5 contenants par, par semaine au, au port. Lui là, lui, tu es, dans ton petit, tu es dans ton petit coin comme ça chaque jour. Non? Come on. Come on. Et tout a un prix. Parce que le genre de salle où tu as les gens, imagine ce genre de personnes là. Tu vas coûter au moins 500 000 Ou 1 million le mois. On est plein là qui étaient derrière moi. Il m'a foutu de ça. <rire> Il m'a foutu de ça. Bon, vous passez une bonne journée. C'était votre reine, ok? L'unique, l'incontournable, l'indétrônable. Même de l'autre côté de la vie, je serais toujours reine. Vous avez suivi. Voilà. Maintenant, réveillez-vous vous-même. Je comprends pourquoi Jésus a dit je suis le roi des rois. J'ai déjà compris que je suis un roi. Ils sont des rois. Je suis leur roi. Si je n'as pas encore compris, tu es au mauvais endroit. Et dis encore Avec moi, soit tu me likes, soit tu me délikes. Soit tu m'aimes, soit tu ne m'aimes pas. Tu ne peux pas être neutre. Je ne veux pas la neutralité. Tu n'aimes même pas, délikes ma page, tu pars. Même si j'avais mis ton like, enlève. Tu appuies, ça va partir. Oui. Mais quand tu m'écoutes, tu dois agir. Tu dois faire quelque chose. Je dois aller faire quelque chose. Sinon, le mois prochain, ta vie sera là. Voilà, janvier qui est passé, non On est en juin, non? Qu'est-ce qui a avancé dans ta vie? Je parle du lavage, je sais chaque jour, je sais, tu ne t'es jamais lavé, non? N'est-ce pas? Même un lavage à distance et que tu as payé pour faire un jour. Tu as appris un kit. Rien non. Continue. Ne t'inquiète pas. Nous, là, c'est devant. L'action, c'est ça qui va vous sortir de votre pétrin. Pas le doute, pas les on dit, pas les ce qu'on va dire, l'action. Point. Point. Arrêtez vos gens quand vous téléphone avec du 3 heures de temps. Même B doit connaître. C'est pas même pas business avec B là, c'est mort. B, on va parler de quoi Ah, je t'aime. Non, moi je t'aime. Non, raccroche. Tu me dis, ah non, raccroche. quand tu me dis raccroche, tu que j'ai raccroché. Euh, toi d'abord. Non, clique, j'ai raccroché. Je vais, j'ai raccroché derrière la Ok. Ah oui, tu non, toi d'abord, j'ai raccroché. Parce que j'avais une cliente, oui. moi dire, ok, Je... mais c'est comment Je suis en meeting. Voilà le nombre de téléphones que j'ai. Je vous parle avec un téléphone. Voilà les téléphones. Ça me fait commenter. Voilà. On n'est pas venu pour dormir. Pour faire l'amour dormir. Vous quoi? Voilà ce que Voilà, c'est dimanche, non? Relax. Tu sais combien de business tu peux mettre sur pied ou checker en ligne dimanche? L'avantage c'est que dimanche n'est pas saturé par les appels. Dimanche n'est pas saturé avec les gens. Il n'y a pas d'affluence. Non, non, dimanche, on va aller, on va aller à Limbe, on va aller. Tu vas construire ton empire quand? Hein? Si tu n'as pas l'argent, c'est que tu ne travailles pas. Tu comprends, non? Tu es paresseuse. Point bas, ça ne vous plaît pas, vous le pâté vous m'en vendre je m'en fous. Vous êtes paresseux. Quand tu vas commencer à te travailler, tu vois comment l'argent va venir. Sur ce, je vous dis au revoir. La grande prêtresse vous dit au revoir. La reine Jocelyne. Je vous envoie plein de lumière. Je déclare que les paroles que vous avez écoutées et les idées qui, sont, qui ont germé ne vont pas partir. Elles vont porter fruit. Selon Isaïe 55, verset 8 à 12. Cette parole qui est sortie de ma bouche va porter fruit en vous. Quand tu commences le sel, ce n'est pas tout. Tu dois progresser. Il y a les kits maintenant que tu dois acheter. Tu m'écoutes, tu n'as pas l'argent. Comment ça avec le sel? Tu prends le sel, tu mets dans l'eau. Il y a le kit attraction. Il y a ma, ma, ma secrétaire qui m'a fait un témoignage ici par rapport à son mari. Quand elle a commencé le kit attraction premier jour, elle vomit un truc bizarre. Parce qu'il y a une poudre de dedans qu'on boit. Quand elle a bu la poudre là? Elle a vomi, vomi. C'était jaunes bizarres. Le lendemain, son mari vient s'asseoir. Il s'agenoue. Oui, ma, pardon, désolé. C'est lui qui vient, il avoue. Toutes les fois, il a trompé. Lui-même, il avoue. Il demande pardon. Le troisième jour de son kit de déblocage avec Jeune, elle vient. Pardon, il vient avec un cadeau. Elle dit qu'elle voit la babouche à la maison. Elle dit que peut-être j'ai mal vu. Elle demande que c'est pour qui. Il dit, B, c'est pour toi. Il est venu avec le cadeau. Marie, là, qui la guetté même plus, qui la regardait même plus. Il ne la regardait plus. Et avec quelque chose qu'elle lui demandait depuis deux jours après, ce jour lui a donné le Dans la nuit, là, il tournait sur le lit. Elle dit que c'est quoi? Il dit, oh, je sais ton truc que tu as demandé depuis là. Oui, oui. Oui, je vais te donner. Hum. Mmh. Que tu ne te rends pas compte que ta vie était bloquée tu vas croire que tout va bien il souffre trop pour payer tes loyers dès que tu touches ton salaire dans les 4 jours ou 7 jours qui qu sont passés là le salaire est fini non tu as toujours as un manque d'argent toujours un manque d'argent tu prends ici dès que tu touches ta main c'est fini pas pour construire quelque chose pas pour tu peux pas me montrer quelque chose que tu dis que j'ai mis là-bas non un business que tu as commencé non maladie ça suce, ça suce l'argent. Be wise. Soyez sage. OK Bonne journée. Il m'en fout de toi. Il m'en fout de toi. Wow. Il m'en fout